Alors on est aussi au Ludi Canyon 2022, reprise après deux années d'interruption due au Covid. Voilà un Canyon, un événement autour du Canyon, une activité fréquentée par, pratiquée par beaucoup de nos clubs. Et donc ici, en espace indoor à Vivu Park. Bienvenue au Ludi Canyon des Alpes-Maritimes. Ben, Ludi Canyon, c'est une porte d'entrée pour tous les canyons des Alpes-Maritimes du département. C'est le seul département qui a 37 canyons répertoriés en terrain sportif et environ 200 canyons non équipés. Donc Ludi Canyon, c'est un championnat familial, on va dire, hein, d'activités. Et à côté de ça, on a positionné dans le cadre du festival outdoor des DE qui encadrent dans le canyon naturel.